On est bien là non Franchement il est vrai que le contexte est très satisfaisant. Je suis en vacances dans l'immense pays qui est le Portugal, d'accord Le sud du Portugal, l'Algarve. Je suis à Oyao pendant une semaine. Donc je suis avec ma mère et ma petite sœur, voilà. Petite vacances en famille, tu connais. J'avais promis à ma mère depuis des années de la ramener au Portugal. C'est chose faite maintenant et ça se passe très bien. Si je fais cette vidéo, c'est aussi parce que j'ai oublié de la faire chez moi avant de partir. Donc malgré mes vacances, il y aura des vidéos qui vont sortir toute la semaine, dont celle-ci. Mais voilà, celle-là, j'ai ramené mon matos. C'est une vidéo que je peux me permettre de vous faire comme ça. Euh, sur euh, euh, la, la terrasse La terrasse du Airbnb Ça fait plaisir Alors juste je dis hein, Parce que ça va être un truc Qui va traiter d'un problème de santé On m'a demandé de faire cette vidéo Quand j'en avais parlé Notamment sur Twitter euh, Tout va bien D'ailleurs tout va mieux Je vais vous expliquer comment Pourquoi Du coup c'est pas du tout Une opération commerciale Ou quoi non non, non Parce que je vais parler D'un produit qui m'aide Les gens ils vont commencer à se dire Waza qui travaille pour euh, Big Pharma et tout Non non non Calme, vraiment. Je vais parler d'un truc du quotidien qui peut arriver à beaucoup d'entre nous et beaucoup n'en sont pas conscients. Et si ça peut permettre d'améliorer la qualité de vie de personne tout en étant une vidéo, ma foi, fort, fort divertissante, euh, pourquoi pas Tu vois que je suis détendu de toute façon, regarde cette photo. Eh, hey, tu vois le côté honnête de cette personne Oh le vendeur de tapis Bon allez c'est parti Depuis quelques années Je pense que je suis frappé Par un problème Que beaucoup de personnes ont C'est que je ronfle Mais je fais pas que ronfler Parce que j'étais conscient également de, ce, de cet autre problème Mais je le prenais pas au sérieux Je faisais ce qu'on appelle De l'apnée du sommeil Qu'est-ce que l'apnée du sommeil C'est simple C'est quand pendant ton sommeil, tu as euh, des phases assez nombreuses où tu retiens ta respiration ok, au point où ça va te provoquer des micro-réveils tout le long de la nuit et où euh, d'un coup tu vas commencer à respirer fort en dormant. Et en fait ça tu t'en rends même pas compte parce que c'est des micro-réveils. Toi t'as l'impression que t'as dormi d'un coup mais pas du tout. Donc euh, genre typiquement c'est un truc peut-être qu'on vous a fait la remarque un jour où c'est comme ça. Genre à un moment tu vas retenir ta respiration comme ça et là pendant la nuit tu vas faire... <tousse> Voilà. C'est ça euh, l'apnée du sommeil Et ça a de très très mauvaises conséquences Par exemple le fait de faire de l'apnée du sommeil Ça va faire que tu vas pouvoir dormir De très nombreuses heures, 6, 7, 8 heures Mais tu ne seras pas vraiment fait, euh, reposé Pourquoi est-ce que tu seras pas vraiment reposé C'est parce que tous ces micro-réveils t'empêchent de rentrer dans le sommeil profond Et qu'est-ce qui te euh, repose le plus Quand tu dors C'est le sommeil Profond, mon con, et eh oui, c'est le sommeil profond. Donc, si tu ne rentres jamais réellement en sommeil profond, ou en tout cas que tu es perturbé toute la nuit à cause de ces micro-réveils, et eh bah, ben, du coup, c'est pour ça il y a des personnes, euh, après, c'est pas forcément ça, il y a peut-être d'autres raisons, mais en tout cas, c'est pour ça, pour euh, certains, si euh, vous avez ce syndrome d'être fatigué malgré le fait de dormir 6, 7, 8 heures, et c'est aussi pour ça que je vous conseillerais, et ça, j'en reparlerai peut-être un peu à la fin de la vidéo, d'aller voir un professionnel de santé pour faire un test, je vous expliquer comment est-ce que moi j'ai fait, c'est plus simple. Je savais que je faisais de l'apnée du sommeil, je savais, bah, notamment, parce qu'il y en a, qui me disent, oh, pour savoir, bah, je sais pas, des moments, tu sais pas, en vacances, tu peux dormir à côté de certains de tes amis euh, de, dans la même chambre ou, euh, ou avec ta femme ou autre ou autre, et donc ça te permet d'avoir le témoignage parce que c'est vrai que de toi-même, tout seul, c'est difficile, hein, à moins de mettre une caméra ou alors l'appli là sur, sur le téléphone qui avait tourné sur Twitter où tu entends tes bruits quand tu dors. Moi, je l'ai déjà mis, franchement, je m'attendais à entendre des gazouillis et des paix. J'ai entendu un mec respirer comme une carlingue de bateau, gros, oh, euh, <rire> j'avoue, ça m'a refroidi. Donc, quelle est la démarche à suivre ou en tout cas, qu'est-ce que j'ai fait moi euh, Une fois que j'ai su que j'avais ça, je suis allé chez le pneumologue et en fait, tu vois, chez Pneumologue, tu reviens et euh, tu fais une nuit de test. Alors, une nuit de test, c'est quoi C'est il te donne un truc à mettre autour du nez, autour de la gueule, autour de la poitrine, même et tout. Et euh, ça, ça va mesurer ton sommeil. Donc, euh, ça va mesurer ton sommeil et combien d'apnées tu fais euh, toute la nuit. Et euh, moi, c'était euh, assez particulier. Alors, déjà, il faut savoir que moi, j'aime pas dormir sur le dos. Mais vous allez comprendre pourquoi j'aime pas dormir sur le dos. C'est parce que je dors, je dors toujours, toujours sur le côté, le côté gauche en plus. Alors, au moins, je suis Jean casse tu vois. Résultat de ma nuit de test d'apnée du sommeil sur le côté, je fais 6 à 7 apnées par heure. C'est pas énorme. 6 à 7 apnées par heure, c'est pas d'accord Sauf que dans une nuit, c'est agité, tu bouges plusieurs fois, tu restes jamais forcément sur le côté. Sur le dos, je fais 90 apnées par heure, plus d'une par minute. Et la moyenne de quand je suis sur le côté et quand je suis sur le dos te donne 20 apnées par heure, c'est beaucoup. Et donc c'est ce que j'ai fait à peu près une vingtaine, un peu plus d'apnées par heure et c'est ce qui perturbait mon sommeil énormément et c'est ce qui faisait souvent que j'avais un... Tiens, un bon coup de barre vers 13, 14 heures Même si je multipliais les heures de sommeil Bon, le fait d'être créateur de contenu hein, ça, te... ça me permet d'éviter à m'avoir à me lever Tous les matins, etc. Donc j'avais un rythme de vie Où j'avais do... quand même de quoi dormir Mais j'avais souvent tu vois, ce sentiment de fatigue Un petit peu désagréable. Donc, qu'est-ce qui se passe Maintenant que j'ai fait ce test On est arrivé au résultat avec ma pneumologue Et il y a deux solutions Il me semble qu une des deux solutions, c'est une sorte de protège-dents Tu vois, que tu mets comme les boxeurs là, Tu vois tu dors avec et en fait ça va t'ouvrir la trachée Ou je sais pas quoi ici, ça va te permettre d'être à respirer, Ou alors il y a une deuxième solution et moi c'est celle que j'ai choisi c'est la maquina, la machine. Et de là maintenant si je fais cette vidéo c'est parce que depuis plus de deux semaines maintenant je dors avec cette machine et euh, comment dire ça m'a ça changé la vie. Et en fait j'ai redécouvert la vie littéralement. Tu sais dans ta vie il y a des choses elles sont tellement ancrées tellement euh, tu vois on va dire euh, habituelles que tu te rends pas compte euh, de certaines choses ou en tout cas tu te rends pas compte de ce qui pourrait être améliorable. Et là j'ai vraiment j'ai pris une sorte de tarte. La machine qu'est-ce que c'est Alors déjà je vous la montre, j'ai l'air de babar l'éléphant comme ça au moins c'est plus rapide et après on peut parler de la machine et je peux vous parler aussi des conséquences de, de l'apnée du sommeil et à quel point c'est mauvais. La machine c'est ça, donc c'est un truc qui va monitorer mon sommeil pendant toute la nuit avec un long tuyau et devinez où le long tuyau il va venir se greffer. Oui oui mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas toutes mes nuits depuis deux semaines je dors comme ça. <rire> Oh la gueule, attends, on met la casquette. <rire> Babar l'éléphant. Et ça, c'est relié à la machine. Il y a aussi un réservoir d'eau, tout ça, machin. Mais bon, bref, je suis pas là pour te faire une présentation de produit. Juste voilà, depuis deux semaines, je dors avec ça. Donc c'est bon, hein, je vais pas passer le reste de la vidéo avec. Je vais vous expliquer ce que ça fait. Alors en fait, la machine, elle envoie de l'air sous forme de pression en continu. Ils viennent te la régler, etc. Quand tu la prends. Et donc du coup, il y a une pression qui est adaptée pour que ce soit confortable. Donc ça envoie de l'air en continu. Et ça monitore mon sommeil. Et en plus, la mienne, j'ai de la chance, elle est silencieuse. Donc elle fait pas trop de bruit. Ça m'aide à plus ronfler. Et donc du coup, ça fait en sorte que je ne fasse plus d'apnée. De, de, Comment Et bien, c'est simple. Ça monite ton sommeil. Et dès que la machine sent que tu commences à faire une apnée, bam, elle envoie un coup d'air. Elle envoie un coup d'air. Et ça t'aide à respirer, ça t'empêche de faire de l'apnée. Avec ça, j'ai une appli, j'ai donné données, machin nana Voici un screen à quoi ça ressemble, ces données. Et je suis passé de plus de 20 apnées par heure à moins d'une apnée par heure. Moins d'une apnée par heure, c'est rien. Ça, vraiment, c'est du classique, c'est du naturel. Ça ne pose aucun souci parce qu'en fait, il y a une certaine partie des apnées qui arrivent et que la machine n'est pas en mesure de monitorer. Mais sinon, grosso modo, ça s'est divisé par 20. Je suis passé de tout à rien. Alors ouais, certains vont se dire, mais comment tu fais pour dormir avec ça Ça dépend de chacun. Moi personnellement, je vais être avec vous, quand je dors, je dors. Quand je suis fatigué, je suis fatigué. J'ai aucun mal à dormir avec ce masque, je m'y suis fait en moins de deux jours, tu vois ce que je veux dire, en moins de deux jours, j'ai commencé à m'y faire et maintenant je peux dormir avec euh, sans aucun problème. Donc cette machine m'a permis du coup, bah maintenant quand je dors, quand je dors 6, 7, 8 heures, je n'ai plus un seul coup de barre de la journée. Je suis en forme tout le temps. J'ai plus le coup de barre de 13 heures, j'ai plus envie de faire la sieste vers 17 heures, j'ai plus savez, ce petit côté un peu lourdingue en fin d'après-midi ou des trucs comme ça, plus du tout, je suis vraiment toujours en forme quand j'ai envie de dormir je dors, ça m'est même arrivé de faire une ou deux fois des siestes mais plutôt des siestes détentes plutôt que des siestes de nécessité et vraiment c'est trop cool parce que je dors mieux et euh, c'est aussi un problème de santé qu'en fait on se doute même pas euh, donc euh, moi c'est ce qu'on m'a dit, en tout cas le pneumologue machin etc, l'apnée du sommeil c'est responsable de 5 à 10% des AVC qui se produisent chez les personnes, 5 à 10% des AVC ça peut venir de ça, pourquoi Parce en fait, euh, du coup vu que ton cœur a moins d'air, travaille plus en gros pendant la nuit vu qu'il y a des phases où tu fais des apnées bah ça le fatigue, et à force de le fatiguer, bah sur le long terme, ça peut te faire un AVC. C'est un problème de santé sérieux, mais pourtant, tu sais, on n'a jamais trop de communication autour ou quoi, tu vois. J'avais déjà grosso modo entendu parler de la chose, je savais que j'en avais, mais j'avais pas du tout pris au sérieux, tu vois. Et c'est en allant effectivement euh, voir des professionnels que euh, je me suis rendu compte de ça, et euh, vraiment, franchement, je vous le conseille, si vous ronflez trop, si vous faites euh, des apnées ou autre, n'hésitez pas, on est en France, on a un super système de santé. Allez voir un pneumologue ou un cardiologue. Il va euh, vous prescrire une nuit de test et la nuit de test vous euh, livrera tous les résultats, tout le verdict et au moins vous serez fixé. Et si vous avez ce syndrome de fatigue chronique et que ça provient de ça, bah en dormant avec cette machine et moi j'ai de la chance en plus elle est silencieuse. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils avaient des machines qui étaient vraiment bruyantes et c'était vraiment chiant. Moi j'ai trop de chance la mienne elle est silencieuse et en plus moi je m'y suis adapté sans problème donc je dors très bien. Ça peut réellement changer votre vie comme ça a changé la mienne et croyez-moi les frères que être toujours en forme, n'avoir aucun problème de, de, de fatigue et tout, ah, que ce soit dans le travail, dans la vie perso, dans les sorties, dans ta vie de couple ou tout ce que tu veux, ça change tout. Alors en plus, si tu sais que tu sais, en termes de santé, bah, pour ton cœur et tout, ça va mieux, c'est lourd. Alors, est-ce que je vais devoir dormir avec cette machine à vie ou quoi? Dans quelques mois, j'ai un rendez-vous pour faire le point. Donc, euh, déjà pour voir comment je me suis adapté à la machine, ce que ça m'a apporté, si la plupart des symptômes sont disparus. Et après, derrière ça, il y a également un bail où euh, on va essayer de voir la cause de mes apnées du sommeil. Personnellement, je vous cache pas, Je me fais pas trop d'illusions. De, de, de, je pense que c'est à cause de mon surpoids. le <rire> surpoids. Je pense que vous aviez pas remarqué. Donc je pense que ça peut être causé par ça, ou en tout cas une partie des apnées du sommeil sont causées par ça. Par contre, c'est pas forcément ça. En gros, il y a certaines personnes qui font des apnées même si elles sont pas grosses. Tu vois, c'est pas que ça. C'est aussi ça, mais c'est pas que ça. Donc vous pouvez tout à fait faire des apnées en étant euh, comme ça. Tu vois. Donc euh, là où je veux revenir, c'est qu'on va essayer de voir d'où est-ce que ça vient et euh, si euh, on trouve d'où est-ce que ça vient. Donc si par exemple on identifie que ça vient à cause de mon surpoids, bah la solution est évidente. <rire> Ce sera de faire ce que tous les haters m'ont dit de faire depuis 5 ans sur internet. <rire> C'est-à-dire, oh, du poids, gros porc <rire> Et si je perds ce poids, bah, je pourrais peut-être à terme, du coup, ne plus avoir d'apnée naturellement et ne plus avoir besoin de la machine. Bah, sinon, je dormirai avec pendant longtemps, écoute, hein, c'est pas grave. Moi, bon, en soi, franchement, euh, j'en suis à un stade où pff, tu me dis, je vais dormir 10 ans, 20 ans avec cette machine, euh, mon branle. Elle est, elle est pratique, elle a une petite euh, mallette et tout. Je, je la ramène même au Portugal ou pendant mes déplacements. Je la mets avant de dormir la nuit. Euh, c'est calme, c'est calme. En tout cas, voilà. Donc, témoignage de quelqu'un euh, qui voulait vous parler d'un problème de santé euh, intéressant, ça va peut-être en aider certains, ça va peut-être euh, éveiller la conscience d'autres, si euh, vous entendez vos potes j'ai dormi 8 heures par jour, je suis quand même démonté bah voilà, sachez que ça peut venir de ça, si un jour ça vous arrive, euh, au moins vous êtes euh, informé. j'espère que la vidéo vous a plu, hein. euh, j'espère que j'ai pris un ton un peu léger pour pas la rendre, euh, c'est trop morbide, j'ai un problème de santé, passez de bonnes vacances moi euh, je vais profiter euh, oh là là là là, du Portugal, ce magnifique pays, et je vous dis à la prochaine les amis, bisous